Simple mm C'est -hmm. depuis qu'il est malade. Depuis 18 ans. Oh waouh. Mon Dieu. Ah, pas crier, pas crier, Jésus a plus beau. Pas crier écrié ma fille ah. Ah. depuis 18 ans depuis 18, 18 ans 18 ans depuis 18 ans 18 ans. Oui. C'est maladie ça qui finit à voir ça. Oui. oui. Je n'aime toujours à côté, je n'ai pas Vous m'avez pas. vous Ah. Lève-moi dans l'Église, que tu as prié. sous Chita avez le Vous levé dans le Vous dans le dossier. dans le dossier. Rafa, Rafa, Rafa. Ou monde qui te 12 ans malade. Ou guéris monde qui te 18 ans malade. Ou guéris monde qui te 38 ans malade. Ça paye un chai Pour tes noms, hier, yeah. jeudi, ah, et pour tes temps. Oh, ou même qui te dit avec ces vidéos là, prophétisez sous ossements de ces la vie encore. Mais prophétisez par la foi, au nom de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les desséché, ça que le capabri de la vie encore, il se voit la vie. Les ossements desséchés, ah. que vient de pousser sous le dos encore, pour les jeunes la vie encore. Les desséché, que viande pousser encore, pour les jeunes la vie encore. C'est pour avant un moi. C'est pour venir. repousser encore encore. Pour la vie ou changer. Au nom de Jésus. Pour les gens qui peuvent être Oui. Comment de mille Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de si qui ça. Oui. Je vais déclarer le bala encore. Ok. Ok. Allez, Ok. Ok. Ok. pas pour Ok. le Ok. Ok. Ok. vient pour tout pour monde Allez, tout point Nous sommes pour nous oublier si c'est Mounsa qui est là. Le Saint-Esprit, le a soufflé sous lui. Le vient pour le repousser dans le corps. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.